Bonjour, aujourd'hui on va regarder comment interroger une base de données avec euh, WHERE et euh, AND. Donc euh, notre base de données InfoAni contient une table euh, animale. Donc là on va regarder, on va faire des recherches par exemple sur euh, la durée de vie euh, euh, des animaux. On va se dire voilà, je voudrais savoir parmi tous mes animaux là, quels sont ceux qui vivent euh, plus, de, plus de 50 ans, ok on pourrait faire euh, une autre requête en disant, par exemple, ceux qui vivent moins de 70 ans. Ok, donc là on en a un certain nombre. Et puis là on pourrait se dire, ouais, mais moi je voudrais savoir ceux qui vivent entre 50 et 70 ans. Voilà. Donc là, on va utiliser uh, AND. C'est-à-dire qu'on a une première condition, uh, Lifespan, qui doit être uh, inférieure... À, euh, supérieur ou égal à 50 et en même temps inférieur ou égal à 70. Donc voilà. Donc là, on obtient bien euh, notre résultat. Donc là, ils ont des durées de vie qui sont comprises entre, euh, entre les deux. Alors il y a, pour la petite histoire, il y a, donc on peut aussi obtenir ce résultat en utilisant notre opérateur qui s'appelle between. Donc on va dire une durée de vie entre 50 et 70 ans. Voilà hop on obtient euh, exactement le, le, le même résultat alors ça c'est possible parce que euh, l'ISPAN la durée de vie donc euh, c'est sur le, le, le, le même critère finalement alors admettons on voudrait euh, les animaux euh, qui vivent euh, plus de 50 ans et euh, donc comme on avait tout à l'heure voilà et en même temps qui vivent dans le désert alors dans ce cas là il va falloir qu'on rajoute un hand et euh, donc l'habitat il faudra que ce soit le désert, donc il faut que ça contienne le mot désert. Alors on va mettre un petit pourcent à la fin. Voilà, donc là normalement on a juste un animal qui, euh, donc est, qui vit entre plus de 50 ans et euh, qui habite dans le désert. Écoutez, sur ce, bah, je vous remercie beaucoup pour votre attention et je vous dis à bientôt. Au revoir.